Les fans sont dans les starting blocks. C'est reparti comme avant. Là, on a sauté sur l'occasion pour refaire la fête, pour euh, écouter des concerts. Enfin, C'est important pour la culture musicale. Pour, euh, pour, voilà, on vit quoi. Alors, sur le site de Prat Grossal, Guy Faye, écrivain-chanteur, ouvre les festivités. Un jour viendra en fraviozo, des bégoniens sur le balcon, un petit air de calypso. Avant que le printemps soit s'automne. On est dans, dans un hommage à la vie et à l'amour. J'ai envie qu'on danse, qu'on pense, qu'on qu rit, qu'on pleure. Euh, on, est, on est humain avant tout. respire le public suit à l'unisson. Et ce n'est que le début de la soirée. J'ai l'impression qu'on a pour tout le monde. Là, je suis venue avec ma maman. Elle prend aussi du plaisir à venir. C'est assez extraordinaire de voir elle en festival. Et puis Juliette Armanet aussi quand même. Parce qu'on l'adore. Le but de ce soir, c'est de faire exploser le sonomètre d'Albi. On y va Juliette Armanet, la voici. Et ce soir sur scène, elle aussi à la pêche. L'envie de chanter. Et ma foi, c'est communicatif. Pas de fausses notes pour ses retrouvailles à la nuit tombée, Mika est de retour pour la troisième fois à pause guitare. Là encore, la foule danse la tête dans les étoiles. Alors, que demander de plus M arrive enfin, un M magistral pour clôturer une soirée féerique. Ah, oh, faut profiter, faut venir voir que la, le tester. Tarn est un beau département, qu'on est là pour toujours faire Essaie, la fête. Essayez, c'est l'adopter. Le festival ne fait que commencer, mais des souvenirs sont déjà là.